Fini le temps où il fallait remuer à la cuillère en bois pendant toute une cuisson. Vos risottos, riolets, crème anglaise et même les sauces les plus délicates comme la béchamel sont juste parfaits. Une simple programmation de votre Thermomix à la vitesse la plus lente et vos aliments sont mélangés doucement tout en mijotant. Remuez